Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes. Oh là là, mais que, que voyons-nous Oh, il a ouvert ses portes. Et nous voyons toute cette folie qui est possible. Toutes ces, toutes, tous ces transferts qui peuvent briser des clubs. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Bon, on va pas commencer tout de suite avec la pépite. Mais là, déjà, dans un premier temps, il y a luca Modric qui peut intéresser des clubs comme le Paris Saint-Germain. Hein, et en plus, ça ferait un petit peu de mal au Real Madrid. <rire> on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. J'espère qu'il y a des discussions euh, qui sont euh, en train de se faire. Voilà, juste, c'est une espérance, même si je sais que ça va pas se faire. Mais peut-être que voilà, on ne sait jamais. Hein, on a vu des trucs de malade ces derniers temps dans les mercatos. Il y a aussi Paul Pogba qui est totalement libre alors toi, Paul Pogba, je te dis, je te fais un appel. Franchement, viens ici au Paris Saint-Germain. Arrête tes bidonneries. Qu'est-ce que tu fais à Londres C'est bon, là, on a compris que tu savais parler anglais. Tu sais parler toutes les langues, italien. Mais viens, viens au Bercaille, rentre au Bercaille. Viens remporter la, la coupe aux grandes oreilles avec la capitale. Tu te rends compte Hein Ton visage sera illuminé sur la tour Eiffel. Hein Ou bien sur la tour Montparnasse. Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on mette ça sur quel bâtiment Hein tu veux ça sur l'acte de triomphe? Hein? Tu viens au Paris Saint-Germain? Tout ce que tu veux, on le fait. Tu te rends compte tous les, tous les coiffeurs qui veulent te coiffer? Hein? Tu vas pouvoir te faire des coupes toutes les dix minutes. Voilà. Tu fais une coupe, tu fais l'entraînement, tu vas changer ton coiffeur. Tu vas là-bas, il y a un coiffeur qui est là. On peut te ramener des coiffeurs à domicile, des coiffeurs euh, euh, sédentaires qui se déplacent. Tu vois, des coiffeurs qui sont dans ton taxi. Tu veux quoi Qu'est-ce que tu veux La manicure, du pédicure Qu'est-ce qui t'intéresse hein En plus, si tu es au Paris Saint-Germain, tu seras proche de tout. Hein Je sais pas. Voilà, je sais que tu as de la famille ici. Voilà. Il y aura des amis et tout. tout toute la ferveur française, parisienne. N'oublie pas que tu es champion du monde quand même. N'oublie pas ça Viens jouer en France un petit peu. Hein C'est bon là, t'es assez à aller à l'étranger. Juventus, euh, Manchester United, Juventus, Manchester United, ça suffit. Viens en France, viens ici, au Paris Saint-Germain, tu vas t'épanouir. Tu, tu, tu hein on a Lionel Messi qui est plutôt euh, un bon joueur, on va pas se mentir, un très grand joueur même. Hein on a aussi Neymar que t'apprécies beaucoup. Hein tu pourrais faire des dingueries avec lui. Des, que des talonnades tu fais que des talonnades et des coups du foulard tu viens nous on accepte hein on accepte tout même quand tu vas tu vas t'énerver sur le terrain et que tu vas bouger tes bras comme ça là nous on aime ça on aime on aime les joueurs qui qui veulent mouiller le maillot comme toi on a besoin de toi viens ici bon aussi euh, ça c'est malheureux mais il y a Kylian Mbappé qui est totalement libre voilà donc Kylian euh, voilà donc on va pas se mentir tu as réalisé de très grandes choses avec le Paris Saint-Germain euh, quoi que tu fasses moi euh, je suis de ton côté et je vais pas oublier tout ce que tu as fait dans tous les cas euh, si tu prolonges c'est magnifique pour le Paris Saint-Germain donc euh, même si tu prolonges et que ensuite tu t'en vas franchement c'est un beau geste dans tous les cas si tu prolonges et que tu restes alors ça c'est magnifique, je te fais tout ce que tu veux. Mais bon, bref, on va pas euh, tergiver, fin, trop parler là-dessus, même si euh, tu vois un petit peu euh, comment les Espagnols sont en totale hystérie par rapport au fait que tu sois libre. Tu sais ce qu'ils sont en train de dire Ils sont en train de dire que toi, tu étais littéralement à Guantanamo et que nous, on te faisait des tortures, que tu étais emprisonné. quoi. Tu te rends compte de ce qu'ils disent hein Quand tu vas aller là-bas, tu vois toute leur hystérie là. Tu penses qu'elle va, elle va s'arrêter? Non, ils vont être hystériques, mais encore pire, ils vont venir devant chez toi, hein? Avec tout, tout leur paparazzi. ils vont venir devant chez toi, tu vas, tu vas même pas pouvoir faire quelque chose. Tu vas cligner des yeux, il y aura un espagnol à côté de toi. Tu vois les tous les tout, n'importe quoi. Ils vont venir faire casader le papel dans, chez toi. T'as pas réfléchi à tout ça. Hein? La folie espagnole, tu la connais? Tu la connais pas Il ah, y a des joueurs français qui sont allés là-bas. Ils ont vu la folie espagnole. Ils ont dit Ah non non non non, hein. je retourne pas là-bas. Bien sûr. Non, mais renseigne-toi. Hein. En tout cas, euh, si tu vas là-bas, sache que. Euh, voilà, bon en tout cas t'as dit que tu finissais la saison, donc euh, on n'a pas d'inquiétude à se faire, mais bon euh, si à la fin de la saison tu décides de t'en aller, j'espère que quand même avec le Paris Saint Germain tu auras attrapé la coupe aux grandes oreilles euh, ou quelque chose. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres joueurs aussi qui sont libres. Voilà, euh, j'espère que Nasser il est en train de faire son travail bien comme il faut, il est en train de sortir les liasses et, et, et, et quand je te parle de lias, je te parle de lias, hein, qui font la taille de bâtiment pour qu'il achète euh, les joueurs qu'il nous faut pour euh, la deuxième partie de la saison. Voilà, donc euh, en tout cas, le mercato hivernal est ouvert et je pense qu'on va avoir des dingueries, du grand n'importe quoi. Comme vous avez entendu, Lukaku, il a dit qu'il voulait se barrer directement de Chelsea. Il a dit que là, bientôt, il retourne à l'Inter, que Lautaro Martinez, il n'a qu'à l'attendre.